Beaucoup de membres d'église aujourd'hui euh, donnent en fait de nombreuses raisons qui ne sont pas scripturaires euh, pour euh, faire croire qu'ils sont de vrais chrétiens et puis eux pensent sincèrement l'être mais ils s'appuient sur leur expérience j'ai prendre un exemple spécialement justement dans la question du mariage euh, les gens disent « Dieu déteste le divorce et le mariage, c'est pour la vie. » Mais Dieu est amour et où que vous soyez, tout ira bien pour vous. C'est un compromis dévastateur et ce sera jugé par Dieu comme tel. Nous devons placer notre confiance et notre foi dans la parole éternelle de Dieu, parce que Yeshua a dit en Luc 21, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. »« Mes paroles, ce que lui a dit. » Alors, ces chrétiens croient très fort en leur expérience, et donc, euh, parce qu'ils sont persuadés de leur expérience, ils ne se repentent jamais de leur péché. Il y a un homme, Zaché, le publicain, qui était le collecteur d'impôts. Lui, il a été pardonné parce qu'en fait, il y a eu un changement d'attitude dans sa vie. Et nous le voyons dans le chapitre 19 de Luc. Zaché qui dit « Voici Seigneur, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. » Zachée ne faisait pas ça pour être sauvé. Il faisait ça parce qu'il était sauvé. Et qu'il reconnaissait le Seigneur, Yeshua comme Seigneur. Et Jésus va pouvoir lui dire « Aujourd'hui, le salut est venu à cette maison. » Ou, selon une autre version, cela montre que le salut est venu à cette maison aujourd'hui. Alors beaucoup... Euh de nos jours ont des étiquettes, euh, méthodistes, baptistes, catholiques, évangéliques, protestants, etc., qui sont des appartenances, en fait, euh, des relations d'appartenance. Et ces gens croient que ces étiquettes sont égales à la repentance et à la foi. Euh, si l'on est vraiment dans la rivière de la vie, l'étiquette, elle sera lavée. Et si elle ne l'est pas, eh bien elle brûlera après la mort. Cela montre que nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu par nos étiquettes, mais bien par la repentance. Par la repentance. On ne trouve pas dans la Bible que le Christ vient pour un baptiste, un pentecôtiste, un méthodiste, etc. Mais Jésus vient, le Christ vient pour ceux qui aiment son apparition pour ceux qui aiment son apparition pour se souvenir que satan est un trompeur et un as de la contrefaçon et il sait très bien tenir occupé les gens à leurs euh, à leurs expériences et aux manifestations spirituelles qui ne sont pas la preuve de la nouvelle naissance parce que le monde de l'occultisme peut contrefaire exactement les dons spirituels de l'esprit. On en a un exemple avec les magiciens égyptiens, par exemple, qui ont reproduit la plupart des miracles que Moïse accomplissait devant le pharaon, mais qui leur en a donné le pouvoir C'est pas Dieu. Donc, peu importe mon rôle, peu importe les dons que j'ai, peu importe les expériences euh, dont je peux témoigner, si je ne me repens pas ou si je ne me suis jamais repenti de mes péchés passés, je suis perdu. Regardez ce qui est dit dans Matthieu chapitre 7 quand Yeshua dit, Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et alors, je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Les Saintes Écritures nous avertissent dans les domaines des différents domaines dans lesquels, en fait, beaucoup seront trompés en pensant qu'ils vont, entre guillemets, au ciel, alors qu'ils n'y vont pas. C'est les domaines où la Bible a rendu clair que Dieu exige une repentance totale avant de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Paul a donné cet avertissement à l'église de Corinthe dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 et 10, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas mariés et qui ont des relations sexuelles illicites et n'ont pas changé d'opinion ni de direction dans ce domaine, ce qui aurait provoqué une repentance, un demi tour complet, une haine envers ce péché, et donc la volonté de l'abandonner. Alors, ne vous y trompez pas ni les fornicateurs, ni les idolâtres. Être idolâtre, c'est adorer une autre personne, un autre lieu, autre chose qui a plus de valeur que Dieu. Et ceux qui, qui sont idolâtres, en fait, prient, adorent et se remettent à cette chose-là, pour la vie éternelle, ils se remettent à quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Ils ne se sont pas repentis, ils ne se sont pas détournés, saisissant vraiment dans, dans la vie, dans la haine de ce péché le désir d'abandonner. Donc, ne vous y trompez pas, ni fornicateur, ni idolâtre, ni adultère, ni efféminé. Adultère, c'est lorsque l'on on convoite une autre personne que son conjoint ou lorsqu'on a épousé euh, quelqu'un, par exemple, de divorcé, et on, on ne s'est pas repenti, on est adultère. Les efféminés, eh c'est toute la dimension de, de l'homosexualité, qu'elle soit masculine ou féminine. Il est dit même, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ou avec des animaux, ni les voleurs, c'est-à-dire ceux qui partagent, qui participent à, à toutes sortes de vols de, de différentes formes. Et ces gens qui ne pas, sont pas repentis. Les avares, ceux qui sont euh, dont la vie est, est, est basée sur l'ego, sur la possessivité. Les ivrognes, ceux qui, qui euh, mènent une vie d'orgie avec l'alcool. Euh, et toutes les drogues possibles, les outrageux, qu'est-ce qu'un outrageux Celui qui pratique la diffamation envers les autres, celui qui est querelleur, qui, qui trouble constamment, les ravisseurs, eh bien, ce sont tous ceux qui pratiquent toute forme de tromperie dans le but de gagner quelque chose au dépend des autres. Eh bien, tous ces, toutes ces personnes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Je vais le répéter. Et je vous renvoie à l'article pour avoir plus d'explications. Ne vous y trompez pas, ni fornicateur, ni idolâtre, ni adultère, ni efféminé, ni ceux qui abusent de mêmes avec des hommes, ni voleur, ni avare, ni ivrogne, ni outrageux, ni ravisseur, ni ritron du royaume de Dieu. Paul dit bien ne soyez pas trompés. Et Yeshua rappelle en Matthieu 7, étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. La véritable Église du Seigneur a besoin de redéfinir les vraies frontières du royaume de Dieu. Et nous, vous et moi, nous avons le choix soit de croire ce que les Écritures nous rappellent, soit de le rejeter. Parce que nous regardons aux choses extérieures. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'éternel regarde au cœur. Donc ces gens qui se targuent d'être des chrétiens très religieux, enthousiasme, charismatique, etc., etc., qui emploient souvent le même langage que les véritables chrétiens sont quand même perdus s'ils ne se sont jamais repentis de ces choses-là. Il faut insister sur ce point. Il faut insister. Nous parlons d'une décision de qualité au sujet des péchés. Une personne peut encore trébucher, bien sûr, et tomber dans des domaines, par ignorance, parce qu'il y a les pièges du diable, par immaturité. Mais, mais une personne authentiquement chrétienne va répondre à cette chute, à cette faiblesse par le chagrin, la confession et la repentance. C'est totalement différent. Par exemple, David va dire dans le psaume 51 « Use de grâce envers moi, ô oh Dieu, selon ta bonté, selon la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions, lave-moi pleinement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché continuellement devant toi. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois... » Justifié quand tu parles trouvé pur quand tu juges Continuer à pratiquer En fait l'un des péchés que nous avons mentionné En disant bah, ouais, Dieu, Dieu connaît mon cœur Puis de toute façon je suis une nouvelle créature en Christ Puis est, on est sous la grâce Et bien c'est montrer En fait son ignorance De ce qu'est la véritable Attitude biblique J'aimerais relire encore avec vous ce verset de 1 Corinthiens 6 qui est tellement important. « Ne savez-vous pas que les injustes hériteront, n'hériteront point du royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, idolâtres, adultères, efféminés, ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, voleurs, avares, ivrognes, outrageux, ravisseurs, aucun n'hériteront du royaume de Dieu. Et Paul va ajouter, quelques-uns d'entre vous, vous étiez tels, mais maintenant, vous, vous, ils se sont repentis, ils, ont, ils sont sauvés maintenant de leur péché. Et Paul dit de ces mêmes gens qu'ils sont maintenant des saints. Comment est-ce que cela est possible Eh bien, Paul dit que les saints Corinthiens avaient été ainsi à une époque, mais à présent, ils étaient sauvés de leur péchés à cause de la repentance. Alors, ne laissez personne dire que ces gens ne peuvent pas être sauvés de leurs péchés. Et c'est justement pour eux que Yeshua est venu. Shalom et à la prochaine fois.